J'espère que vous avez la forme Moi ça va, hein. regardez, beau soleil Tranquille, bonne forme hein. enfin, ça, ça, On va dire ça s'est amélioré hein, parce qu Il qu'il y a eu énormément de, de pluie c'était hein. pas terrible Donc voilà, aujourd'hui je vais parler De la moto Hayabusa De Suzuki hein. Donc c'est une moto mythique, hein. on la présente plus euh, Sous sa nouvelle version Donc 2022 euh, Ça a changé un petit peu Au niveau du design, ils l'ont un petit peu plus euh, Racé par rapport à l'ancienne, mais ça reste toujours le même empattement, euh, toujours à peu près la même forme. Euh, on est certaines ou pas. ils disent que ça fait trop volumineux. Bon, ça reste toujours un, un Yabusa, quoi. C'est obligé hein, parce que certains aiment ça. Et euh, par contre, ils ont chargé énormément d'électronique. Ça, oui, il y a BS sur le rang, il euh, y a l'écran TFT, il euh, y a, euh, ça le prix, le quick shifter up and hein, etc., etc. Elle est vraiment bardée d'électronique euh, à, à la pointe même de la technologie. Hein. Donc là, c'est plus du tout euh, la Yabusa d'avant. Hein, je c'est vraiment une moto qui est extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, techno. Hein, je veux dire, là, ils ont ils ont vraiment un petit paquet. Après, le prix, c'est sûr, hein, elle vaut quand même 18 000 euros. Ça aurait été le contraire, ça aurait été un peu bizarre et ce se serait fait es esquinté par la concurrence. Après, il y en a beaucoup qui la, qui la, qui la mettent en par rapport à une, une, une Honda Goldwing, je suis pas d'accord. Parce que la Honda Goldwing, c'est pas du tout la même philosophie. La Goldwing, ouais, genre, c'est le même prix. Hein, <rire> Surtout ça, je crois que ça partir de 35 000 euros. Je crois que la Goldwing, c'est pas aller jusqu'à 40 000 euros si on des options. Euh, Elle, c'est 18 000 euros, donc c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout la même philosophie. La Goldwing, c'est plus une, une moto, on dira, euh, de voyage. D'accord, oui, mais... Euh, Comment Dirais-je, c'est euh, vraiment pour faire de longs longs voyages, c'est vraiment un six cylindres. Alors que la, la Yagusa, c'est plus de, de. aussi pour voyager, mais c'est plus pour de la balade, quoi. Je c'est pas vraiment. Euh, c est, c est, ça reste toujours un 4 cylindres, un 4 cylindres en ligne un de un 300 CC, mais euh, une moto qui, qui à la base la, la, la, la Yakuza c'est plus, plus pour l'agrément alors voilà. si vous voulez vraiment une grosse grosse voyageuse c'est plutôt la goldwing comme vous voyez, un six cylindres hein, c'est un plus moto c'est euh, c'est vraiment extrêmement bleu euh, et, et extrêmement comment dirais-je euh, endurant enfin, à chercher des bon, mot endurant alors que la goldwing voilà ça reste tout comme la mienne hein, c'est un 4 cylindres euh, mais c'est plus une moto euh, vous pouvez voyager forcément, il euh, y a tout, il y a le régulateur de vitesse, il y a tout, il y a la totale, hein. Même le GPS embarqué, il y a tout, mais, euh, mais c'est vrai que la Goldwing a ce truc en plus que la Yabusa n'a pas, la Yadouza, ce, ce, ce, ce, ce disons qu'ils ont voulu faire un mix, c'est dur à expliquer, hein. ils ont voulu faire un mix entre une moto de voyage et une moto également d'agrément. Alors que la Goldwing, c'est vraiment une moto pure de voyage. Vous voyez, personne n'allait se balader le week-end avec une Goldwing juste comme ça pour aller se faire un balade dans la ville ou autre. C'est un peu, enfin, Vous pouvez le faire, bien sûr. Mais je veux dire, mais c'est pas vraiment adapté. Alors que c'est une Goldwing, c'est plutôt, voilà, pour faire des longs, longs, longs voyages, vous allez peut traverser la France entière ou aller dans un autre pays, oui. Alors que la, la Yabuza a ce truc que la Goldwing n'a pas. C'est qu'elle a une espèce de mix entre de longs voyages et également... Euh, l'agrément comme pourrait faire un roster voilà. ils ont essayé de faire un peu des deux et également la goldwing n'est pas vraiment fait pour des performances accrues quoi ça reste une grosse moto euh, qui est fait voilà en sécurisante pour, pour se balader sur des longs voyages il euh, y a même carrément un, un airbag avec pour vous dire hein. Dans la moto c'est la seule moto au monde qui a un airbag euh, donc voilà. Alors que la Goldwing, la la Yabusa, ils ont, ils ont également euh, mis en avant les performances. Voilà, c'est une moto touring, mais vraiment également au euh, niveau performances. On n'ira pas dire que c'est comme une 1000 SX euh, chez Kawasaki, mais euh, presque. Voilà, c'est presque ça. C'est on peut dire, c'est presque ça. C'est sûr que euh, ça peut pas plaire à tout le monde vis-à-vis hein, -vis de l'empattement vis-à-vis bah, -vis du poids, de la moto même si quand elle roule, elle est extrêmement euh, mobile, hein, c'est pas une moto qui est pas bateau, un gros bordel c'est pas un bateau hein, mais c'est vrai que ça reste un empattement qui est assez volumineux une moto qui euh, peut euh, faire peur je sais pas. après pour ma part de mon côté à moi, euh, je l'avais déjà touché il y a longtemps hein, cette moto, je l'avais déjà conduite, euh, mais moi c'était les anciens modèles, c'est pas les, les, les modèles qui sont, euh, qui sont euh, une nouvelle technologies maintenant, mais bon, je sais exactement ce que c'est comme moto, c'est une moto qui est extrêmement agréable, extrêmement, comment euh, dirais-je, elle ne bouge pas dans l'angle, c'est vraiment une moto qui est. Euh... Elle ne va pas guidonner, voilà. ce n'est pas la moto qui, ou qui va vous guidonner ou qui va trembler ou des motos qui va vous faire peur dans les virages. C'est une moto qu une fois qu'elle est placée dans un angle ou alors que même en ligne droite, et tout, c est, c est, ça ne bouge pas. Hein. On, dirait que, on dirait un train qui est sur, qui est sur des rails. Est, là par contre, ils ont vraiment bien bossé sur l'outil, sur euh, la participe et tout. C'est extrêmement efficace. Donc c'est des motos voilà, qui sont extrêmement sécurisantes, euh, euh, très puissantes. Puissante à l'époque, c'était la moto la plus puissante du monde. Hein. La Yabusa, tout le monde le disait. Hein. La Yabusa, c'est une moto mythique hein. Là, c'est pas la moto la plus puissante du monde, mais là, quand même, à 1300 cm3, c'est quand même. Euh... Voilà, ça en va du fat. Mais ça reste un moteur linéaire. Voilà. Ils sont plus sur les performances. à dire voilà, nous avons la moto la plus puissante du monde, un peu comme Kawasaki avec la, la H2SX et, et la H2 et tout ça. Mais euh, ça reste une moto qui est extrêmement euh, exploitable et qui, également, qui a double visage parce qu'elle peut être extrêmement souple même pour la ville c'est pas une moto qui va être en permanence en train de, de vibrer ou de taper dans, quand vous descendez bas dans les tours, parce que des fois quand c'est des motos qui sont extrêmement puissantes comme ça quand vous descendez dans les tours, elles n'aiment pas ça c'est des motos qui n'aiment pas tellement ça, ou qui ont tendance à chauffer un peu comme les KTM les les 1290 ou les BMW ou autres, des motos comme ça quand vous descendez bas dans les tours, elles n'aiment pas ça, c'est des motos très très puissantes mais elles entendent ça chauffer, c'est des moteurs voilà, qui, qui n'apprécient pas trop ça donc voilà, pour terminer, pour finaliser donc, euh, cet avis, moi personnellement, euh, entre une Hayabusa et une, une Goldwing, je me, me dirigerai plus vers une Hayabusa, vis-à-vis du prix, parce qu'au final j'ai pratiquement, j'ai même quasiment les mêmes technologies dessus, euh, à 2-3 trucs près. Euh, j'ai un, un très bon moteur, j'ai une, une partie cible qui, qui, qui est exceptionnelle, j'ai une moto qui est vraiment. Euh, est vraiment parfaite hein. euh, la finition et la qualité de l'assemblage et nickel chrome donc euh, pour ça euh, personnellement moi j'irais plus vers une ayabusa non après chacun est libre de prendre ce qu'il veut hein, mais je veux dire moi j'irai voilà j'irai plus vers une ayabusa voilà Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, je crois qu'on est 12, 1394 abonnés, on arrive aux 1400 abonnés, hein, c'est exceptionnel, la chaîne augmente tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça n'arrête pas, hein. je crois que rien que pour, le, pour ce mois-ci j'ai pris 45 abonnés de plus, euh, c'est grâce à vous, hein, je vous remercie, euh, je ne vous remercierai jamais assez, hein. c'est grâce à vous que la chaîne elle, elle évolue, elle continue et tout ça. C'est euh, toujours un plaisir de, de faire des vidéos, toujours un plaisir de me donner, donner un avis. En tout cas, je peux vous, euh, également vous avertir qu'une série de tutos vont arriver pour la cd 650 r Une grosse série de tutos, il y aura 5 nouveaux tutos avec 5 choses, dont un stabilisateur de, de, de vitesse, passer les vitesses, de, au niveau du levier de vitesse et tout ça, de, au niveau du pied. Un stabilisateur. Euh, c'est une pièce que j'ai commandée, qui vient directement des Etats-Unis il euh, y, y aura également euh, je vais changer les écopes sur les côtés qui okay, sont métallisées en mettant des écopes qui puissent rasser avec des, des prises d'aération ça va être magnifique, etc et d'autres et machins, voilà allez, je vous remercie et bon ride